Terre, sciences juridiques, politiques et sociales. Euh, et euh, je suis accompagné euh, eh bien de euh, mon collègue euh, directeur pédagogique de la licence de droit à Annecy, Louis Berthier, euh, ainsi que d'une étudiante qui peut-être euh, souhaite se, se présenter dès maintenant, euh, avant que la parole lui soit redonnée dans le cours de la présentation. Alors bonsoir à tous, moi je m'appelle Manon. Euh, je suis étudiante en première année ici sur le campus d'Annecy en droit. Et euh, je mène un parcours un petit peu particulier puisque je mène une licence de droit et un bachelor of civil law. Merci Manon. Et peut-être euh, M. Berthier peut se présenter aussi. Euh, euh... Bonjour à tous. Donc, je suis Louis Berthier. Vous m'avez peut-être entendu dans la présentation d'avant. Je suis le directeur pédagogique pour la faculté de droit sur le campus Alpe-Europe. Euh, voilà. Donc, euh, nous avons euh, euh, approximativement trois, trois quarts d'heure euh, et puis euh, un temps de, de, de questions. Euh, euh, donc, euh, pour vous présenter, euh, eh bien, euh, brièvement, mais on espère de façon relativement précise les, euh, eh bien, la licence de droit, le, les, le parcours en droit et notamment en premier cycle, c'est-à-dire en licence, les spécificités aussi de, de notre modèle de, à la Faculté de droit de l'Université catholique de Lyon et puis euh, les spécificités euh, encore plus marquées euh, eh bien, du, euh, de l'offre de formation sur le, le campus euh, d'Annecy, euh, euh, voilà, où se trouvent euh, eh euh, mon collègue et euh, euh, l'étudiante euh, euh, qui s'est présentée tout à l'heure. Alors, euh, les présentations sont faites. Donc, les études de droit euh, de façon euh, générale. Alors, euh, il y a déjà sur cette euh, diapositive quelques, quelques éléments sur euh, nos spécificités, sur la spécificité de, ben, des études de droit à l'Université catholique de Lyon. Euh, mais euh, plus globalement, euh, les études de droit euh, euh, eh bien, débutent par un premier, premier cycle, qui est la licence de droit en trois ans. Euh, la plupart des étudiants euh, poursuivent ensuite leurs études euh, eh bien, en second cycle, en master, euh, pour des raisons qu'on évoquera tout à l'heure, mais il faut bien commencer euh, euh, par euh, le début. Et donc, le début, c'est la licence et plus particulièrement la première année euh, de licence de droit. Euh, L'objectif de, de, de la licence de droit, et en commençant par la première année, c'est certes eh bien, de faire l'acquisition d'un certain nombre de connaissances qui, par définition, n'ont pas été étudiées jusque-là, puisque vous n'avez pas étudié le droit ou à la marge en tout cas. Donc, il faut euh, eh bien, découvrir la, la matière dans toutes ces déclinaisons qui sont assez nombreuses, euh, euh, du droit civil au droit constitutionnel, du droit administratif euh, au droit des personnes, et ainsi de suite. Euh, donc, il y a du contenu, des notions, et au-delà eh de ces, ces connaissances et de ces contenus, euh, l'objectif principal de la licence de droit, euh, eh c'est l'acquisition... Euh, euh, d'une méthodologie, c'est l'acquisition euh, de ce que l'on appelle le raisonnement juridique, et euh, c'est finalement euh, l'objectif de toutes les études de droit, c'est-à-dire de former des juristes qui vont être spécialisés dans tel ou tel domaine, mais qui ont en commun, en fait, euh, eh bien, cette, euh, euh, cette capacité de raisonnement juridique, c'est-à-dire de mettre en perspective un certain nombre d'éléments eh qui soient euh, factuels ou autres, et euh, eh bien, de, de les... Euh, analyser en tant que juriste, euh, d'identifier les problématiques, de les régler. Et ça, euh, eh bien, ça s'acquiert euh, petit à petit, mais on commence dès la première année. Donc, euh, tout au long des études de droit, eh bien, euh, vous euh, mêlez en quelque sorte l'apprentissage de connaissances théoriques et l'apprentissage d'une méthode et d'un euh, raisonnement. Euh, alors, les formations que nous proposons... Euh, euh, et, et en ce qui vous concerne, euh, bien entendu, euh, eh c'est la licence de droit dont je viens de euh, vous parler. Euh, elle est délivrée euh, euh, à Annecy en convention avec euh, l'Université Savoie-Mont-Blanc, la Faculté de droit de l'Université Savoie-Mont-Blanc plus, plus particulièrement. Ce qui veut dire que vous obtenez un diplôme d'État à l'issue des, des trois années, si, si vous progressez correctement, et qui diplôme d'État qui vous permet ensuite eh bien, de, de poursuivre vos études en master, le cas échéant, que ce soit dans d'autres universités en France ou voire d'autres universités en Europe ou ailleurs. Outre la licence de droit qui est donc le parcours de base qui est le parcours principal, et eh bien euh, à Annecy euh, sont proposés aussi euh, euh, des doubles formations. Donc où vous aurez euh, la licence de droit comme base, encore une fois, et puis euh, euh, s'ajoute en quelque sorte euh, eh bien, un diplôme complémentaire, une spécialisation dans, euh, dans différents domaines. Alors, euh, Manon a évoqué en fait euh, le fait qu'elle elle elle étudie quant à elle dans le, un des doubles diplômes existants, la licence de droit et le Bachelor of Civil Law, euh, qui est un double diplôme, donc avec euh, le diplôme français, la licence de droit, et euh, le diplôme irlandais, donc Bachelor of Civil Law, qui est l'équivalent d'une licence. Euh, euh, Délivré en convention avec la, un partenaire irlandais, Maynooth University, qui euh, eh bien, euh, est une ville universitaire qui se situe approximativement à une grosse demi-heure de, de Dublin. Le modèle étant le suivant, les étudiants euh, passent deux années à Annecy, en étudiant eh bien, les cours de droit de la licence de droit, plus un certain nombre d'enseignements complémentaires euh, de common law et de... Euh, eh bien de, euh, de droit, plus spécifiquement irlandais, en anglais. Et la troisième année se passe intégralement en Irlande, euh, où les étudiants étudient donc, euh, eh bien un certain nombre de, de matières euh, de droit irlandais ou droit européen, droit international ou comparé. Et à l'issue de ces trois années, eh bien, euh, ils obtiennent deux diplômes, la licence de droit et l'équivalent irlandais, ce qui permet ensuite de eh bien, potentiellement poursuivre les études ou en France ou en Irlande ou ailleurs dans les pays, pour faire simple, du anglo américains voire eh d'accéder aux professions juridiques et judiciaires, notamment en Irlande, après quelques examens complémentaires, ce qui, pour ceux qui envisagent une carrière internationale, eh bien, est une option qui peut être, qui peut être séduisante. Donc après, comme je le disais, eh bien, euh, le plus souvent les étudiants euh, poursuivent en master euh, pour euh, plusieurs raisons, mais la principale est que la plupart des professions juridiques, qu'elles soient des professions réglementées euh, auxquelles on accède après un examen et une école professionnelle ou un concours, comme avocat, magistrat, euh, notaire, eh bien, euh, suppose un minima en fait, d'avoir quatre années de droit et de fait, le plus souvent les étudiants ont cinq années de droit. Donc les études de droit, eh bien, sont des études relativement longues, ce qu'on dit habituellement, mais c'est justifié puisque ensuite les, les fonctions exercées, eh bien, sont quand même relativement sérieuses et les enjeux importants, et, mais c'est un bon investissement en temps, même si c'est des études longues, le, le, les débouchés sont très nombreux et en évolution assez constante, et donc, euh, lorsque lorsque des, euh, des, des élèves nous demandent en fait, euh, parce qu'ils sont peut-être indécis, euh, bref les perspectives, euh, euh, euh, après des études de droit, notre conseil habituel, c'est que s'il y a un intérêt pour euh, cette discipline, euh, ne, ce n'est pas trop risqué, en quelque sorte, au contraire, de s'investir dans des études qui, pour, pourtant, sont longues, parce qu'encore une fois, il y a une grande variété, euh, une grande variété de, de métiers de débouchés, euh, euh, ce qui, quand même, est plutôt réconfortant quand on se lance dans des études supérieures. Alors, en ce qui concerne les masters, euh, même si c'est un peu tôt pour euh, la, la plupart d'entre vous, je présume, euh, l'Université catholique de Lyon euh, dispose d'un certain nombre de, de masters euh, à Lyon pour euh, l'instant, mais euh, il n'est pas du tout exclu que euh, l'offre, cette offre euh, au, aussi au niveau master à Annecy euh, dans quelques années. Donc, euh, si vous entrez en, en première année, eh d'ici la fin de la troisième année, euh, le, le, le paysage aura probablement évolué. Néanmoins, à l'heure actuelle, il y a un eh master. Mention droit privé, parcours droit de l'enfant et des personnes vulnérables, euh, délivré en convention avec l'Université Lyon 2 et euh, eh bien, par l'Institut des sciences de la famille de l'UCLI, de l'Université catholique de Lyon. Euh, un master en droit international des affaires enseigné exclusivement en anglais pour euh, eh bien, celles et ceux qui sont intéressés par le droit des affaires internationales, ou droit international des affaires plutôt, pardon. Euh, et euh, le plus souvent, eh bien, il vaut mieux euh, euh, être en capacité euh, de. Euh, eh bien de, de pratiquer le droit euh, euh, en anglais, euh, d'où euh, eh la, la langue d'enseignement. Euh, il y a un master droit européen, droit international et européen pardon, qui est délivré euh, par euh, l'Institut des droits de l'homme en convention avec l'Université de Grenoble euh, également. Et puis un master mixte avec euh, l'école de management de l'UCLI, l'ESDES, donc un master Digital Law and Data Management, enseigné exclusivement en anglais. Euh, et euh, eh bien, formant euh, des euh, futurs professionnels qui travailleront dans le monde de l'entreprise à titre principal et euh, dans la gestion des données et notamment euh, dans la protection des, des données personnelles qui est une, une thématique eh bien, de plus en plus prégnante euh, dans l'entreprise le, dans, dans et pour l'entreprise. Euh, outre euh, les, le, la licence et le bachelor of civil law que j'ai évoqué euh, vous avez la possibilité lorsque vous entrez en première année de, de droit euh, à, à Annecy et euh, eh bien de suivre en plus de la licence de droit euh, un diplôme universitaire common law donc euh, il est assez comparable au parcours que j'ai évoqué euh, euh, tout à l'heure en lien avec l'Irlande, euh, simplement ici, euh, simplement, la, la, la différence étant qu'il n'y a pas de double diplomation avec l'Irlande, donc vous suivez en fait des enseignements complémentaires euh, de Common Law en anglais qui correspondent aux matières que vous étudiez un petit peu côté droit français, donc euh, c'est des introductions par exemple au droit de la famille, au droit des personnes au droit de la responsabilité, pour que vous ayez en fait une culture juridique euh, mixte et que vous fassiez l'acquisition de la terminologie juridique anglaise dans les domaines principaux, ce qui euh, est euh, indéniablement un atout, euh, quel que soit la carrière que vous envisagez euh, d'ailleurs. Donc, si vous souhaitez postuler pour ce, cette formation, eh bien, il y a une entrée euh, spécifique dans Parcoursup, licence de droit plus euh, DU Common Law, donc en double diplôme. Euh, un nouveau diplôme que nous ouvrons euh, tant à Annecy qu'à Lyon euh, en septembre prochain et qui euh, vraisemblablement eh bien, euh, attire be déjà beaucoup de candidatures et donc suscite, euh, c'est ce que nous attendions, euh, pas mal d'intérêt, le diplôme universitaire « Criminologie ». Euh, eh bien, il s'agit là aussi, en parallèle de la licence de droit, de, de commencer à se spécialiser dans ce domaine-là. Donc, la criminologie, c'est euh, assez vaste. Euh, est les, ça, ça tient tant aux sciences criminelles, donc au droit pénal, à la procédure pénale, tant euh, à certains égards, à la psychologie, l'anthropologie, euh, euh, eh bien, la, la médecine légale euh, euh, et, et d'autres. Donc, euh, l'idée étant... Et eh bien, encore une fois, de découvrir cette euh, discipline et puis de se, commencer à se spécialiser dès la licence pour ensuite, en master, eh bien euh, confirmer le, euh, la, la spécialisation euh, euh, plutôt dans eh bien, ce, ce domaine de, pardon, des, euh, des sciences criminelles. Euh, enfin, euh, le, le, le diplôme universitaire droit et sciences pour études du bien commun est là aussi proposé à partir de l'année prochaine à Annecy, en première année, en parallèle de la licence de droit. Euh, il il s'agit là d'étudier eh en quelque sorte euh, ce que l'on pourrait résumer par euh, l'action publique, c'est-à-dire pour les étudiantes et les étudiants qui souhaitent Peut-être euh, accéder à la fonction publique euh, et en tout cas sont intéressés par ce monde de l'action publique, donc euh, la, la vie euh, des, des collectivités, qu'elles soient étatiques, euh, régionales, euh, locales, euh, et les différents métiers, euh, à vrai dire, qui... Euh qui s'exerce dans ce domaine, eh bien, euh, ce diplôme permet voilà, de, de découvrir ce monde-là et potentiellement de commencer à se préparer aussi au concours de la fonction publique euh, en, fonction, en fonction des niveaux, voire à l'issue de la troisième année aussi, de préparer, euh, enfin, pendant la troisième année, euh, de, de préparer aussi le, les, les passerelles, les concours passerelles vers les masters plutôt en sciences politiques. Et euh, ça, c'était pour Annecy. À Lyon, en plus des diplômes que je viens d'évoquer, eh il y en a un, un, un, un certain nombre d'autres. Euh, droit du climat et du développement durable, euh, World Foreign Policy, plutôt dans le domaine des relations internationales, euh, pour le niveau licence. Euh, également, État civil, euh, il s'agit de l'étude plutôt du droit des personnes et des de la famille pour le niveau licence là encore et puis un niveau euh, plus euh, on va dire équivalent master ou en tout cas euh, euh, au moins L3 troisième année le diplôme ministère juriste digital donc qui couvre eh bien les évolutions technologiques et leur impact sur le sur le droit et les professions du droit et la préparation au concours administratif euh, doublé d'un diplôme ministère administration publique mais là plutôt encore une fois pour euh, un niveau euh, de fin de, de, de licence et, et, et de, de master. Alors, j'ai déjà parlé euh, de, du double diplôme, licence de droit, euh, Bachelor of Civil Law. Euh, Peut-être que Manon veut en dire quelques, quelques mots, puisqu'elle euh, elle a déjà, en quelque sorte, euh, bien expérimenté le premier semestre. Euh, bah, étant donné que moi, je, oui, je fais ce diplôme, du coup, j'ai un peu plus de, de, de recul et j'ai une expérience personnelle surtout euh, sur ce diplôme et sur l'alliance entre ma licence de droit et le diplôme Bachelor of Civil Law. Je sais que la première question que je me posais l'année passée, c'était de savoir si mener un double diplôme, c'était réellement compliqué ou si je pouvais vraiment allier les deux. Et au final, c'est organisé de manière à ce qu'on puisse vraiment allier les deux, allier la licence de droit qui reste, donc licence principale, et à côté, avoir un diplôme supplémentaire à la fin et puis ben, il y a quand même l'attrait de partir en troisième année en Irlande pendant un an et pouvoir avoir une ouverture internationale qui est un petit peu plus développée que celle qu'on pourrait avoir juste en passant une distance de droit en France. Après, il faut savoir quand même que tous mes cours du bachelor et du diplôme universitaire de common law, puisque les deux se rejoignent, sont exclusivement dispensés en anglais, et je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir un bon niveau d'anglais, enfin, un niveau d'anglais suffisant avant de rentrer dans cette licence, étant donné que euh, mes, mes, mes, pro, mes enseignants, pardon, sont irlandais, pour, la, enfin, oui, pour les deux enseignants que, que j'ai, et donc ils ne parlent absolument pas français, donc euh, je pense qu'il faut avoir un, un niveau de compréhension d'anglais euh, suffisant, mais euh, mis à part ça, ça ne me prend pas énormément de temps euh, dans mon emploi du temps, dans le semestre, et j'ai le temps de de mener euh, ma licence de droit euh, correctement comme euh, mes autres euh, amis étudiants qui font uniquement la licence de droit euh, française. Euh, merci beaucoup. Euh, donc, euh, c'est du travail en plus euh, hein. Pas, on veille à ce que ce soit pas excessif euh, effectivement, mais c'est du travail en plus d'un programme qui est déjà par ailleurs la, euh, chargé de façon raisonnable la licence droit. Donc on veille euh, dans le processus d'étude des dossiers eh bien à ce que euh, la capacité en quelque sorte à mener de front euh, les, les, deux, euh, les deux diplômes en fait soit euh, avérée ou en tout cas euh, qu'on qu ait une certitude raisonnable. Et puis effectivement la maîtrise de la langue anglaise est un paramètre, un paramètre central aussi. Alors, parfois, les candidats disposent déjà d'un certificat, d'un test, et c'est très bien. Euh, autrement, les notes de première et de terminale sont prises en considération pour, euh, eh bien, pour euh, avoir une idée de, de, de la maîtrise. Euh, le niveau qui est requis, en tout cas, c'est un niveau B2, ce qui normalement est le niveau en fin de terminale. Ce que tous les élèves en, fait, en France devraient avoir, ce qui n'est pas euh, tout à fait le cas. Donc, euh, donc voilà, on s'assure d'une façon ou d'une autre que, le, eh bien, que la maîtrise de l'anglais soit suffisante. Alors pourquoi euh, en Irlande et pourquoi euh, Maynus, donc euh, en substance euh, le, le Grand Dublin, on pourrait dire euh, Alors on a un partenariat assez ancien avec euh, euh, l'Université de Maynus. Donc, c'est un campus... Euh, on pourrait dire euh, enfin, à l'anglaise, à l'américaine, donc euh, un vieux campus euh, avec une petite ville universitaire autour et puis un nouveau campus avec euh, de belles infrastructures. Mais au-delà de ça, eh l'Irlande euh, dorénavant, euh, c'est le seul état membre de l'Union européenne où euh, la langue est l'anglais, le système juridique est la common law, donc euh, avec, la, avec le Brexit, donc, c'était déjà le cas, mais c'est encore plus le cas. C'est un, un pays, en fait, où euh, les investissements, euh, notamment pro en provenance d'États tiers hors Union européenne, en fait, sont à un niveau élevé. Euh, je disais récemment que la migration d'un certain nombre d'activités de Londres vers les, les États européens, et donc, par exemple, euh, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, eh bien, était en cours, ou euh, c'était... Euh, avait commencé il y a quelque temps et Dublin est, est en fait parmi toutes les capitales concernées donc Paris, Francfort, euh, enfin Francfort n'est pas la capitale mais bref centre financier, Luxembourg et Amsterdam euh, le centre en fait euh, financier et juridique qui a attiré le plus d'exode en quelque sorte de Londres donc euh, c'était déjà un marché euh, dynamique euh, et notamment à Dublin mais alors pour le coup là ça le sera encore euh, davantage et donc pour euh, alors, n'est pas dit que si vous faites ce diplôme vous resterez en Irlande, mais pour... Bref, pour ceux qui pourraient en avoir cet intérêt, euh, bien, il y a un marché, encore une fois, du travail et notamment pour les juristes qui est dynamique. Et puis, globalement, d'étudier dans, dans ce contexte, euh, au moins pendant un an, euh, eh bien, euh, peut présenter aussi l'intérêt d'être euh, dans cette, cette atmosphère euh, dynamique. Euh, il y a la possibilité de rester, après la troisième année, une quatrième année pour obtenir non plus euh, uniquement le Bachelor of Civil Law, mais un Bachelor of Laws, un LLB, qui est un, un diplôme. Toujours de droit, mais euh, un peu plus dense. Euh, euh, bon, ce qui vous permet, si vous avez aimé en sorte l'Irlande pendant une année, de rester une quatrième année, mais ce n'est pas obligatoire en fait. Le double diplôme est en trois ans et vous pouvez avoir un diplôme complémentaire en quelque sorte en quatre ans. Euh, alors, quelques informations sur les origines euh, de, scolaires des étudiants inscrits en première année. Euh, je, bon, c'était, euh, voilà, c'est les, les données pour, pour cette année, c'est pour vous donner, bref, un petit peu euh, une vue sur euh, euh, les, les origines, mais pas pour, en quelque sorte, euh, bref, vous auto-censurer, enfin bref, ou que ça, ça vous pose des questions, c'est-à-dire que, Traditionnellement, puisque les filières n'existent plus, d'ailleurs c'est d'autant plus en quelque sorte caduque, mais traditionnellement les, les, les élèves en, en filière économique et sociale fournissaient le gros de la troupe en droit, tout simplement, enfin, et notamment parce que le droit est une, est une science sociale, et donc lorsque les élèves avaient étudié en, en, en économique et sociale, en, en, les, euh, il était assez logique, en quelque sorte, qu'ils soient intéressés par euh, eh bien, les sciences sociales. Le droit est là pour réguler la vie en société. Euh, donc, c'était une poursuite, en quelque sorte, et c'est une poursuite, en quelque sorte, assez naturelle. Euh, la filière littéraire et donc les spécialités... Euh, plutôt littéraire, euh, oriente en partie aussi vers le droit, parce que le droit est une euh, discipline où la terminologie, le, les notions et le souci de la, la langue et de la précision de la langue euh, sont très importants. Et, euh, et, et puis, euh, il y a une dimension écrite très importante aussi dans la pratique du droit, dans l'étude et dans la pratique du droit. Donc, euh, ce n'est pas étonnant, en quelque sorte, que les... Euh, euh, les euh, les, les élèves euh, intéressés par euh, eh bien plutôt les, les matières littéraires euh, et, pu, et puissent s'intéresser au droit. Et en ce qui concerne euh, les, les scientifiques et les autres filières, euh, il y a dans le raisonnement juridique euh, une, une dimension d'abstraction euh, assez importante. Les exercices qui sont proposés aux étudiants sont des, des exercices. Hein, que ce soit des cas fictifs ou bien des, des dissertations ou des, des commentaires, et eh bien, il y a une, une mise en perspective d'un certain nombre de, de notions et de problématiques, et ça, ça suppose eh bien, une capacité d'abstraction. Appliquer une règle générale à un cas concret, ça suppose voilà, de, de mettre tout ça euh, en... En, en, en action et en, en relation pour, euh, eh bien, en déduire euh, des, des solutions. Euh, ce que font finalement les avocats, les, les magistrats et à peu près tous les juristes. Euh, donc, tout ça pour dire qu'il n'y a, a pas véritablement de, de prérequis, c'est-à-dire que si vous avez pris telle ou telle option plutôt que telle ou telle autre, euh, ce n'est pas un obstacle en quelque sorte à une candidature, puisque par définition le droit euh, n'a pas été étudié jusque-là, euh, donc on, on, ne, bon, on ne prend pas ça en considération. Euh, et ce que l'on dit à euh, des élèves, peut-être parfois en, en seconde euh, ou en, en première, les, les choix sont déjà faits, mais euh, c'est que s'il y a un doute sur les, les études et si quelqu'un hésite entre des études plutôt scientifiques et des études de droit, bah, euh, il est plus sage peut-être d'avoir choisi des options scientifiques parce que de toute façon, elles seront nécessaires, à ma connaissance, pour un certain nombre d'études, alors que euh, le droit, de toute façon, sera euh, une, une orientation possible indépendamment en quelque sorte des, euh, des, euh, des, de la spécialité au lycée. Alors, pour les conditions d'admission, assez rapidement, donc, euh, il faut passer par Parcoursup. Donc, dans Parcoursup, eh bien, il faut identifier euh, le campus UCLI europe et plus spécifiquement la, la, les, les programmes de licence de droit. Donc, vous avez le programme de licence de droit euh, classique et puis licence de droit et Bachelor of Civil Law, licence de droit et DU Common Law, licence de droit et DU Criminologie et enfin licence de droit et euh, Droit et Sciences Po. Euh, donc, il y a une centaine de places euh, à Annecy, euh, et approximativement 400 à Lyon. Il y a plus de candidatures qu'il n'y a de, de places. Euh, et euh, dans notre étude des dossiers, euh, l'idée n'est pas en fait, de, de sélectionner euh, et de classer en premier. Euh, eh bien, euh, uniquement sur la base des, des résultats académiques, des résultats scolaires. Donc, euh, évidemment, les, les résultats, et c'est ce qui est indiqué dans Parcoursup, euh, sont un critère important pour nous, mais pour mesurer votre capacité de réussite, euh, on ne veut pas, en fait, euh, engager des élèves euh, sur une voie qui, dont on pense, en fait, qu'elle qu serait trop difficile, euh, sur la base des, des notes que l'on voit dans les bulletins de première et de terminale. Ensuite, un autre critère euh, central, c'est les appréciations de vos enseignants. Euh, il est important pour nous euh, eh d'accepter euh, et d'accueillir des, des étudiantes et des étudiants qui euh, eh bien ont une attitude sinon exemplaire, en tout cas qui y tend euh, euh, exemplaire face au, au travail, exemplaire dans, dans la vie euh, de, de l'établissement. Euh, Parfois, lorsqu'il y a des résultats fragiles, mais que les, les appréciations des enseignants sont, relèvent en fait euh, l'application, euh, la persévérance euh, et euh, les, les perspectives, c'est en, en fait euh, pour nous, euh, pour le coup, c'est euh, eh bien cela, ces appréciations vont être déterminantes et vont, à certains égards, parfois prendre le pas en quelque sorte sur les sur les résultats scolaires. Et enfin, euh, il y a le projet de formation motivé. Euh, on, on, donc, on lit euh, les projets de formation motivée, euh, ce qui n'est peut-être pas, pas le cas euh, partout. Euh, et ce qui est important, puisqu'on a plus de candidatures que de places, et donc, euh, eh bien, euh, euh, finalement, le, le choix, euh, il est important pour nous euh, d'accueillir de, des, des étudiantes et des étudiants qui euh, eh bien, euh, veulent euh, euh, véritablement venir faire leur, du droit, déjà, et, et leur droit à l'UCLI. Euh, il y a d'autres offres euh, qui existent par ailleurs. Euh, L'intérêt réciproque et de l'UCLI et des candidats, les candidats en fait, c'est que eh bien, on se retrouve en quelque sorte euh, sur, euh, eh bien, sur euh, ces, ces critères et que ceux qui veulent vraiment venir à l'UCLI, en fait, puissent euh, le faire. Et à l'inverse, parfois, certains candidats dans beaucoup de, euh, de lieux différents et ont on peut peut-être pas l'intention de, de rejoindre l'UCLI ce n'est pas évident de le, le découvrir sur la base du projet de formation motivée, mais euh, bref, si, si, on, si on comprend dans, dans cette lettre que vous voulez vraiment venir à l'UCLI, ce sera un élément aussi sinon déterminant, euh, central dans notre, euh, dans notre appréciation. Euh, quelques exemples d'unités d'enseignement, je vais passer très rapidement. Euh, L'idée... Et de dire ici que les matières en première année, en fait, sont des matières à la fois euh, techniques et strictement juridiques, donc qui seront euh, eh bien, assez nouvelles. Et puis, il y a quelques matières qui relèvent à certains égards euh, euh, un petit peu eh bien, de, de la, des relations internationales, euh, qui, du coup, ne vous sont pas complètement étrangères. Euh, certaines matières sont enseignées uniquement en cours magistral, sans contrôle continu, et d'autres euh, eh sont assorties de travaux dirigés avec du contrôle continu chaque, chaque semaine. Euh, cela représente euh, approximativement une vingtaine d'heures de présence euh, ça peut être un peu variable, mais une vingtaine d'heures d'enseignement en face à face. Et plus, eh lorsqu'il faut préparer des devoirs à la maison, des travaux dirigés… Euh potentiellement à peu près l'équivalent en fait en travail personnel. Donc, c'est des études qui euh, ont euh, en quelque sorte euh, une, certaine, une certaine densité, et cette densité d'ailleurs est encore plus marquée en fait sur cette, certaines périodes des semestres, euh, entre euh, le mois de novembre par exemple au premier semestre et le mois de mars euh, au second semestre, sont généralement euh, encore plus denses en quelque sorte que, que la moyenne. Euh, le taux de réussite l'année dernière, alors on le saura à la fin de l'année euh, à Annecy, euh, on est impatient euh, de le connaître, mais euh, bon, euh, voilà, on, on a des taux de réussite habituellement, vous le voyez, euh, élevés, voire particulièrement élevés, en première année euh, à plus de 80%, euh, en deuxième et troisième année à plus de 90%. Euh, C'est bien. Euh, le, en quelque sorte, le, le contexte, le suivi euh, et l'encadrement des étudiants qui permet d'atteindre ces, ces résultats, le processus d'étude des dossiers et de sélection, euh, eh bien, il contribue aussi, euh, mais euh, voilà, on est plutôt euh, satisfait en quelque sorte de, euh, de, de, ces, de ces taux. Alors, je crois que je passe, euh, après avoir beaucoup trop parlé, la parole à M. Berthier pour les euh, forces de notre enseignement. Merci. Alors effectivement, je vais vous parler des forces de notre enseignement pour la faculté de droit. Donc le premier élément, c'est l'accompagnement dont bénéficient les étudiants. Donc il faut savoir qu'on met en place un suivi individualisé de chacun des étudiants. Donc par exemple, les étudiants ont un entretien individuel au début de chaque année universitaire avec leurs responsables pédagogiques. Et après, au fur et à mesure de l'année, euh, il peut y avoir euh, d'autres entretiens individuels selon les, les besoins euh, des étudiants euh, et des situations. Donc là, euh, par exemple, euh, avec le, le deuxième confinement, au mois de novembre, euh, les étudiants ont eu à NC, euh, un deuxième entretien individuel pour euh, s'assurer euh, qu'ils allaient bien, qu'ils avaient les bonnes conditions euh, pour euh, continuer à étudier euh, à distance. Euh, cet accompagnement se traduit aussi par euh, des, des séances de tutorat. Euh, donc, c'est des séances de travail en petits groupes avec un enseignant et entre euh, deux et cinq étudiants euh, pour euh, vraiment répondre à des, des euh, difficultés euh, propres à un groupe d'étudiants. Euh, donc, euh, cet accompagnement euh, favorise la réussite des étudiants, euh, accompagne aussi le, le passage... Euh, Facilite le passage du, du lycée à l'université. Euh, C'est aussi un, un élément euh, important. À l'université, il faut travailler en autonomie, mais on aide euh, les étudiants à travailler euh, en autonomie. Pour mettre en place cet accompagnement, on a choisi euh, d'avoir des effectifs euh, qui sont euh, réduits euh, pour connaître nos étudiants euh, et pour euh, favoriser la réussite de leurs études. Donc, en cours magistraux, euh, les étudiants sont tous ensemble. Donc euh, une, une centaine d'étudiants. Et ensuite, pour les séances de travaux dirigés, euh, là, les étudiants sont entre 20 et 25 étudiants. Euh, donc, ce qui leur permet de vraiment travailler en petits groupes et euh, de faire des, des exercices appliqués, d'avoir un enseignement de proximité aussi, euh, avec des échanges, avec euh, facilité, avec les enseignants. Donc, euh, dans l'objectif, euh, vraiment de les aider à acquérir les... Les connaissances fondamentales et méthodologiques du droit. Un autre atout de la formation de, des formations de droit à c'est l'ouverture internationale. Donc, il y a deux choses ici à évoquer. C'est des cours qui peuvent être faits en langue anglaise. On y reviendra après. Mais il y a donc la possibilité de, de faire soit un Erasmus en troisième année, donc un semestre de mobilité en troisième année. Donc, on a des partenaires en Allemagne, Argentine, voilà, Australie, Canada, euh, etc. Et donc, pour les étudiants qui sont dans le Bachelor of Civil Law, euh, pour eux, la mobilité se fera à, à Maynooth University euh, en, en Irlande. Une autre particularité de nos programmes, euh, sont des cours de, de formation humaine. Alors, la formation humaine, ce sont des cours, euh, il y en a un par semestre, euh, au choix. Enfin euh, C'est une option à choisir euh, parmi d'autres pour les étudiants. Euh, et après, dans les enseignements de formation humaine, ils choisissent euh, une matière euh, par semestre. Euh, L'idée, c'est d'ouvrir euh, les étudiants à d'autres disciplines euh, pour euh, enrichir euh, leur culture générale et être un juriste qui soit situé dans le monde et, euh, et dans l'espace. Euh, donc, ce qui est important euh, pour connaître... Euh, les, la, la bonne application des règles de droit, etc., connaître le contexte dans lequel on va, on va travailler en droit. Donc Par exemple, des cours de géopolitique, d'histoire de la Savoie, mais aussi de prise de parole en public, des cours de, de culture juridique. L'offre est assez importante et, et se complétera dans les années. Une autre option que les étudiants peuvent choisir, c'est le projet personnel et professionnel. Alors, c'est soit formation humaine, soit PPP, soit en fait langue LV2. Euh, les étudiants choisissent. Donc, le PPP, le but, c'est euh, de faire réfléchir les étudiants sur leur euh, projet professionnel et de penser en fait à leur insertion euh, professionnelle dans le futur. Donc, euh, là, on, on accompagne les étudiants pour qu'ils développent d'autres... Euh, d'autres compétences professionnelles, savoir mener un projet, respecter des, des échéances. Et donc, les étudiants amènent des, des projets qui sont divers, qui répondent à leurs intérêts, ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Alors, par exemple, cette année, sur le campus d'Annecy, deux étudiantes s'intéressent au métier du droit pénal et donc vont faire... Des, des interviews euh, d'un vice-procureur, d'un avocat, euh, d'un juriste en droit pénal. Il y a une dernière interview que, que j'oublie. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'être en contact avec les professionnels et, et d'enrichir euh, leur parcours. Donc euh, et les étudiants sont aussi accompagnés euh, dans le cadre de leur PPP. Et puis j'ajoute, euh, vu qu'on parle de l'ouverture. Euh, euh, sur le monde professionnel, que nos étudiants sont incités à faire des stages, euh, que la faculté de droit donc, peut leur délivrer des stages, euh, des conventions de stages euh, pour faire euh, avoir une expérience professionnelle euh, en dehors euh, des périodes euh, de cours. Un autre point fort, c'est les langues euh, et donc le passeport euh, langue, les cours euh, donc de, de Legal English euh, donc, qui visent effectivement à avoir. Euh, acquérir le vocabulaire juridique euh, et pouvoir euh, euh, exercer euh, en droit euh, plus tard, euh, voilà, dans, dans, vraiment dans le monde euh, professionnel. Ce qui rejoint donc, euh, le point suivant, euh, où on, a, on propose euh, donc dans notre programme des cours de droit en anglais. Donc, euh, ces cours en fait, ont un double objectif euh, pédagogique, qui est à la fois l'acquisition euh, de la matière en elle-même, mais aussi... Euh, l'acquisition de la langue anglaise et du vocabulaire euh, juridique. Euh, donc, euh, pour euh, voilà, une ouverture euh, internationale aussi. Donc, par exemple, un cours euh, « Introduction to International Law » et euh, « European and International Institutions ». Ce sont des cours euh, que les étudiants peuvent euh, avoir en première année. Alors, peuvent parce que c'est ils choisissent, en fait. Ils choisissent soit de suivre le cours en français, euh, soit de suivre le cours… En anglais, euh, donc au moment de leur inscription pédagogique. Et c'est, je, je reprends le contrôle, mais très très rapidement euh, pour euh, parler des, des métiers du droit. Euh... On, on peut les, disons pour euh, la, la présentation, les, les classer en trois catégories, euh, les métiers du droit public euh, qui correspondent euh, à la fonction publique, qu'elle soit d'État, territoriale et la fonction publique hospitalière. mais euh, avec des postes de, de juristes, bien entendu. Euh, et puis, euh, et bien, euh, outre la, la fonction publique, dans le domaine du droit public, vous pouvez être aussi euh, avocat, il y a des magistrats, des magistrats administratifs, il y a des juridictions administratives, donc spécialisation dans le, le droit public permet notamment d'accéder à, à, à ces métiers, euh, cons, droit constitutionnel, droit administratif, euh, droit des marchés publics, droit de l'urbanisme et droit de la fonction publique, etc. etc. Euh, les métiers du droit privé eh bien, euh, sont les plus nombreux. Euh, il, il, il y a ce que l'on appelle les professions réglementées euh, qui sont eh bien, celles qui, que vous voyez à l'écran, avocat, magistrat, greffier, euh, commissaire de justice… Euh, etc. Euh, on les appelle réglementés parce que pour les exercer, il faut avoir passé ou un concours et avoir intégré une école de formation et ou avoir passé euh, eh bien, un examen euh, euh, permettant d'entrer euh, eh dans une école professionnelle. Euh, il y a aussi une myriade de métiers dans le droit privé, mais qui ne sont pas des professions réglementées, et euh, euh, par exemple, l'exemple principal étant euh, le, euh, et bien les, les métiers en entreprise, et notamment juristes d'entreprise. L'entreprise, le monde de l'entreprise, absorbe euh, et bien un, un nombre conséquent de diplômés euh, en droit, euh, pour exercer eh bien, euh, dans le domaine du droit des affaires, droit des contrats, euh, droit, droit social et autres. Euh, donc, euh, il y a une capacité d'absorption assez importante. Euh, outre euh, les, le droit public et le droit privé, on pourrait euh, eh bien, évoquer en quelque sorte une forme de chapeau qui, que sont les métiers du droit européen international, qui peuvent se décliner tant plutôt dans le, le, les métiers de la fonction publique au niveau national, mais aussi euh, au niveau euh, européen et international, avec là aussi ou des concours ou des capacités d'accès euh, par le, la voie contractuelle. Et puis, dans, dans la pratique privée, en quelque sorte, euh, des avocats, des juristes d'entreprises ou d'associations ou d'ONG ou d'organismes de, de lobbying, eh bien, peuvent aussi, en étant spécialisés en droit européen international, eh bien, exercé euh, dans, ce, euh, dans, ces, dans ces organisations, euh, puisque eh bien, le droit eh bien, est de plus en plus internationalisé, et particulièrement dans le, le contexte de, de l'Union européenne euh... Une quatrième catégorie peut-être, mais qui est plus récente, mais qui se développe fortement, c'est les métiers du numérique, ou en tout cas les métiers du droit euh, euh, en lien avec le numérique, euh, qui se déclinent de différentes façons, mais de façon de plus en plus importante. Donc, euh, il y a la protection des données personnelles, la réglementation de l'intelligence artificielle, les contrats électroniques, le transfert de données et bien d'autres aspects qui, euh, correspondent en fait à, à une vision aujourd'hui, mais qui dans les années à venir euh, sont destinées à, à croître. Et il y a encore peu de juristes en fait qui sont spécialisés dans ces questions, parce que peu de juristes eh bien, comprennent euh, les, les, les paramètres en quelque sorte techniques et technologiques à l'œuvre. Donc, euh, si vous avez un intérêt... Pour la technologie, pour le numérique, eh n'hésitez pas à continuer de le cultiver tout en étudiant le droit, puisque en alliant en quelque sorte les, les deux compétences, eh bien, euh, les, les métiers, vous le verrez, seront, sont et seront euh, très nombreux. Euh, voilà, euh, peut-être euh, vous annoncez ou vous rappelez euh, eh bien, la journée de l'enseignement supérieur demain, euh, euh, mercredi 27 janvier, euh, vous pouvez vous préinscrire pour suivre des cours, euh, des, des cours simulés euh, en direct, euh, en visioconférence, euh, et puis euh, le, le moment euh, d'un nouveau témoignage de, euh, de Manon, euh, avec un temps euh, plus limité peut-être que ce qui était prévu, mais je l'espère suffisant. Oui. Alors, euh, moi je vais essayer de faire euh, plutôt court pour cette euh, fin de présentation, euh, mais je vais vous parler euh, de plusieurs points donc, euh, de mon parcours scolaire, avec tout d'abord la licence de droit, mais euh, en étant un petit peu plus personnel. Donc tout d'abord, bah, ma licence de droit, donc mon emploi du temps, comme vous l'aurez euh, je pense compris, il s'organise de deux manières avec mes cours magistraux d'un côté et mes travaux dirigés de l'autre. Quand on parle de cours magistral, en fait, c'est juste qu'on est tous ensemble dans la salle. Euh, je parle en temps normal euh, à la fac, et puis bah, le cours nous dit que le prof, et nous, euh, on prend soit l'écrit, soit sur, sur notre ordinateur. Et nos cours magistraux, c'est là où euh, on, on apprend euh, le, le plus de choses, puisque c'est là où, où le prof euh, bah, nous apporte les informations euh, nécessaires euh, pour son cours. Et ensuite, on a les travaux dirigés. Donc là, on a un nombre vraiment beaucoup plus réduit, avec un enseignant qui est là pour nous aider. Et à ce moment-là, on reprend euh, plusieurs euh, termes de notre cours magistral, ce qui nous permet d'approfondir nos cours et de mieux les comprendre, je pense. En sachant que euh, ce qui est bien dans, ce, dans cette fac, c'est qu'on euh, a une amplitude horaire euh, sur, à la journée. Pour moi. Euh, euh, le maximum de, que je puisse faire, c'est 9h-18h. Donc, finalement, ça me laisse du temps pour travailler quand même le soir et de ne pas terminer trop tard, et de ne pas rentrer euh, trop tard et de pouvoir euh, avoir quand même une vie euh, également à côté, ce qui, je pense, est important. Et autre chose à signifier, c'est que mes cours, donc que ce soit mes cours magistraux ou mes travaux dirigés, c'est des cours qui sont de deux ou quatre heures. Donc, c'est un petit peu différent du lycée, mais euh, on s'y fait très rapidement parce qu'une fois qu'on est plongé dans nos études... Euh, ça va plutôt, plutôt bien. Et ensuite, euh, la charge de travail, parce que je sais que c'est une grande question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on a beaucoup de travail dans l'instance de droit Donc Je dirais que oui, on a une charge de travail qui est supplémentaire par rapport à celle du lycée, euh, puisqu'on doit tout le temps reprendre nos cours le soir. Euh, enfin, Théoriquement, on est censé tout le temps reprendre nos cours le soir, le cours magistraux. Euh, plus préparer nos TD, qui nous demande beaucoup de temps, parce que pendant les séances de TD, c'est là où euh, on va faire euh, tout ce qui est... Euh, exercice juridique, donc on va devoir préparer tous ces exercices-là, sur lesquels on est noté potentiellement. Donc euh, ça nous prend beaucoup de temps, c'est vrai, mais euh, j'enlève l'idée de dire qu'en licence de droit, on passe tout notre temps à travailler, parce que certes, il y a des étudiants qui le font, mais ce n'est pas toute la majorité. Euh, moi, j'arrive à avoir une vie à côté, j'arrive à pouvoir voir mes amis, voir mon copain, enfin, tout ça, j'arrive quand même à allier les deux, et je pense que c'est important de le signifier, parce que moi, l'année la, dernière, j'étais à votre place, et je me demandais... Euh, comment j'allais pouvoir gérer tout ça. Euh, ensuite, en parlant du bachelor, du coup, parce que moi, je mène une double licence. Euh, donc, j'ai le bachelor d'un côté et je lis le diplôme universitaire de common law également, puisque, en fait, les deux sont reliés. Si je fais le bachelor, je fais le diplôme universitaire également. Euh, donc, ça aussi, je me posais une grande question de savoir comment allier deux licences, enfin, plus ou moins deux diplômes, on va dire. Euh, Est-ce que ça allait me prendre vraiment deux fois plus de temps que les autres Comment j'allais faire pour m'organiser, pour réviser à côté au final, euh, sachez que c'est super bien organisé. J'ai cours le jeudi après-midi et pas tous les jeudis après-midi, mais certains jeudis après-midi dans le cadre de mon bachelor et de mon diplôme universitaire. Donc, c'est vrai que parfois, je vois mes amis qui partent le jeudi midi et moi, je dois rester à la fac. Mais au final, euh, au bout de trois ans, vous ressortez, vous avez quand même une plus-value puisque vous avez deux diplômes. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est important. Donc, euh, pour vous, juste pour que vous sachiez, en bachelor, enfin, au premier semestre, j'avais uniquement 10 heures de cours en plus par rapport aux autres étudiants. Donc, au final, dans le semestre, c'est vraiment pas grand-chose. Et puis, bah, la particularité de pouvoir partir en Irlande en troisième année. Euh, je pense que ça aussi, c'est quand même une ouverture internationale qui est, qui est importante aujourd'hui. Et puis bah, ensuite, bah, mon expérience un peu plus personnelle, dans le sens où euh, au lycée, pour vous dire, je n'étais pas une élève très brillante, j'ai eu mon bac ES. Euh, j'avais 12 de moyenne à peu près euh, toute l'année. Euh, donc, je n'ai pas décollé au lycée, je ne travaillais pas euh, suffisamment, je pense. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que j'ai été quand même acceptée dans cette fac est assez rapidement sur Parcoursup, parce que j'avais bien préparé mon dossier avant, j'avais euh, établi le projet que je voulais, je savais pourquoi je rentrais dans cette licence de droit, qu'est-ce que je voulais faire après. Et je pense que si vous avez un niveau euh, qui est, euh, on va dire, moyen, il ne faut pas vous décourager directement. Je pense que vous pouvez être pris dans la fac. Euh, simplement, il faut que vous motiviez, enfin, il faut que vous motifiez vos motivations. C'est super important de bien préparer son dossier. Et ensuite, euh, aussi, en ce qui concerne le niveau d'anglais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il est important euh, quand vous voulez mener euh, bah, des cours en anglais ou même le, bah, le, bah, le bachelor, du coup, parce qu'il euh, est, est exclusivement enseigné en anglais et euh, le vocabulaire juridique, on, on l'acquiert enfin, au fil du temps. Mais du coup, on ne peut pas se permettre d'avoir euh, ben, des difficultés sur la base de la langue parce que sinon, euh, ça va vraiment être trop compliqué sur, euh, sur des cours où il faut euh, assimiler les choses plutôt rapidement. Enfin, je fais une petite aparté bah, sur le travail à distance, malgré tout, parce que c'est un peu notre quotidien en ce moment, nous étudiants. Donc, euh, c'est vrai que ça demande encore plus d'autonomie que si on était à la fac parce que la fac, c'est énormément d'organisation, euh, c'est énormément d'autonomie. Il faut apprendre à gérer sa charge de travail, il faut apprendre à à pouvoir euh, ben, ben, tout, tout organiser dans sa semaine. Et le travail à distance, c'est un travail encore plus supplémentaire parce qu'on euh, ben, a beaucoup plus de préparation de cours étant donné qu'à distance, euh, ben, le travail est inversé, donc les, cours, euh, les enseignants nous, enfin, nous mettent à disposition les cours à l'avance, on doit les préparer et ensuite les séances viennent, euh, viennent apporter certaines précisions euh, dans nos cours. Donc c'est une préparation supplémentaire, c'est un rythme de travail qui est très différent de si on était à la fac en temps normal, parce qu'on est tout seul devant notre ordinateur, on doit se motiver. Mais euh, je pense que finalement, quand on travaille pour quelque chose de concret, euh, quand on travaille pour quelque chose qui nous passionne, ce n'est pas si compliqué. Et euh, moi, je sais que j'étais une étudiante moyenne au lycée et que cette année, on a la motive, enfin, en tout cas moi personnellement, j'ai la motivation de travailler pour quelque chose, pour mon futur métier. Je pense que ça, c'est important et il ne faut pas se fermer de barrières parce que finalement, tout est possible quand, euh, quand on a la volonté de le faire. Donc voilà, et puis juste une petite aparté pour la vie étudiante parce que je sais que certains étudiants se la posent. Euh, la vie étudiante, on est sur un nouveau campus, donc il y a tout à créer. Euh, je sais qu'il y a en ce moment, donc moi, je n'en fais pas partie, mais je sais que j'ai des amis qui, euh, ont créé, qui sont en cours de création du bureau des étudiants. Donc voilà, mais je pense que l'année prochaine, pour ceux qui arriveront dans cette fac, il euh, y a vraiment tout à créer. Vos idées euh, seront les meilleures. Voilà, donc ben, je reste à votre disposition pour les questions, si vous en avez. Et puis ben, sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Euh, C'était complet, n'est-ce pas euh, Donc voilà, c'est le temps des questions. Pardon. Si vous en avez. Je ne vois pas vos, la question. Mais il n'y a pas de question. Ah d'accord, ok, parce que si jamais... Euh, ok, je vous dis. C'est que l'ensemble était parfaitement clair, n'est-ce pas on a, Tout à fait. On a, on a épuisé, en quelque sorte, le, le sujet. Mais bonsoir, on va répondre. C'est le temps que les questions s'écrivent. Oui, n'hésitez pas, ouais, n hésitez, n hésitez pas euh, ou, ou dans le volet de conversation, alors, euh, ou, ou exclusivement dans le volet de conversation d'ailleurs. Bon, eh bien, eh bien. <rire> Merci. Alors, il y a une question sur le DU Criminologie, le niveau d'anglais euh, requis. Alors, euh, il y a certains des enseignements qui seront dispensés en anglais. Euh, je pense que globalement, euh, c'était un petit peu, un, un peu même... Enfin, un peu moins, mais comparable à ce que j'évoquais tout à l'heure pour le niveau B2, euh, si, ça, si ça, vous donne, ça peut vous donner un ordre d'idée. Donc, 14, de moyenne, ça, ça dépend. Si c'est enfin, si en continu, depuis la première, si parfois vous avez eu des, euh, des, des, des notes meilleures, mais 14, je dirais que c'est un niveau raisonnable. Euh, donc... Euh, voilà, pour résumer, euh, on, on, on appréciera euh, l'ensemble du dossier, mais notamment ce paramètre-là. Euh, mais si vous voulez, vous, en quelque sorte, vous, vous auto-tester, euh, euh, il y a des, des possibilités pour ça. Euh, idéalement, oui, il faudrait être à un niveau B2, ou en tout cas pas très loin de, du, du niveau B2, euh, dans le cadre européen de référence euh, euh, des langues. Ensuite, une question par rapport au projet de formation motivé à faire dans Parcoursup et s'il est nécessaire de préciser qu'on habite Annecy. Alors, c'est un, un critère de sélection, votre origine géographique. Après, c est, c est, nous, souvent, on pose plutôt la question aux étudiants lors du premier entretien individuel pour connaître le contexte de leurs études, savoir s'ils ont beaucoup de temps de transport, etc., donc, euh, bon, ce n'est pas un élément euh, pour euh, être, euh, être sélectionné. Après, il y avait une question sur les origines des étudiants. Euh, donc, l'ensemble de nos étudiants euh, sont originaires de Savoie-Haute-Savoie Savoie, euh, pour, euh, pour cette année. Euh, mais euh, j'ai cru apercevoir sur Parcoursup des, des candidatures qui euh, venaient d'en dehors de la région euh, maintenant. Donc, euh, ce, ce pas, enfin, là aussi, le, origine de, votre origine n'est pas un critère de sélection. Alors, comment a-t-on accès à la bibliothèque universitaire à partir du campus d'Annecy Alors, il faut savoir que sur le campus, on a une bibliothèque universitaire. Alors, vous en voyez une partie derrière moi actuellement pour le campus de cette année. Et donc, l'année prochaine, sur le nouveau campus, il y aura une, une bibliothèque universitaire... Euh, plus importante et qui répond aux attentes, euh, aux besoins des étudiants de première et deuxième année, euh, enfin de licence euh, de droit. Alors, euh, une question sur les professeurs, sont-ils communs entre Lyon et Annecy euh, Donc, il y a des enseignants, effectivement, qui sont communs entre... Lyon et Annecy, surtout des, des enseignants chercheurs, euh, donc docteurs en droit, euh, qui viennent enseigner à la fois, donc, qui enseignent à Lyon puis à la fois à Annecy. Euh, puis il y a des enseignants qui sont euh, aussi, euh, qui interviennent que sur le campus d'Annecy et notamment en fait pour les séances de travaux dirigés où euh, ce sont des, euh, des professionnels euh, qui, euh, qui travaillent en euh, dans le, le en Savoie ou Haute-Savoie, donc euh, des notaires ou des avocats. Il y avait aussi une question sur euh, le, le projet, le fait que le projet professionnel puisse s'affiner au cours des études. Euh, c'est certain. Euh, si vous n'avez pas une idée précise en commençant les études de droit, c'est pas un problème. Si vous en avez une, c'est bien. Mais il faut se laisser le, la possibilité aussi, tout en ayant une idée initiale, en fait, de changer d'avis parce que vous allez découvrir, en fait, le droit et les nombreuses spécialités. Certaines vous plairont, d'autres moins. Donc, euh, euh, voilà. C'est plus important quand on commence à intégrer les masters euh, d'avoir une idée un peu plus claire. Mais en, en début de parcours, il faut se laisser cette possibilité en effet. Et ensuite, une question sur euh, le projet professionnel d'avocat ou magistrat. Euh, donc, euh, il est préférable, me semble-t-il, de, de choisir euh, le DU criminologie. Euh, parce que donc, si vous êtes intéressé par le, le droit pénal, euh, en tout cas, c'est là où vous allez avoir des... comprendre le phénomène criminel, puis des compléments en... de cours en... en droit pénal, ce qui prépare par exemple au concours de l'ENM et ce qui peut vous aider au concours du barreau euh, si vous souhaitez être avocat en droit pénal. Alors, vous avez beaucoup parlé de l'international et Annecy, effectivement, à 40 minutes de Genève. Euh, effectivement, alors, quelles sont les relations euh, avec Genève euh, des, ce sont des relations qu'on qu crée avec euh, Genève, donc, euh, donc par exemple, on essaye d'avoir des, des contacts avec euh, les différentes euh, ONG ou organisations internationales sur place. Alors cette année, c'est assez compliqué, mais euh, initialement, euh, un, une journée en fait, de visite d'organisations internationales devait se mettre en place euh, à Genève. A priori, euh, ce ne sera pas possible parce que les, les organisations internationales euh, ferment leurs portes euh, en ce moment en raison de la, la crise sanitaire. Euh, mais on a de bonnes relations et les étudiants auront au second semestre, euh, par exemple, une, une, une conférence euh, du, euh, du délégué permanent de la France euh, auprès de l'OMC, euh, l'Organisation mondiale du commerce, euh, qui leur parlera euh, de leur métier, donc, ce qui est un, un ambassadeur. Euh, donc, euh, voilà, de, de, Justement parce que Genève a cette ouverture internationale, on, on crée des liens avec, avec des personnes sur place. Oui, ce que, ce que je peux ajouter aussi, c'est euh, que euh, là aussi, historiquement, et on fait venir euh, beaucoup de monde euh, à Lyon, euh, et donc ce sera le cas à Annecy aussi, on a des relations avec l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle, euh, à Genève aussi, euh, et euh, l'ONU également, le, le, le haut commissariat aux réfugiés, enfin bref. Euh, donc euh, oui, les, les liens sont existe et dès qu'on peut faire intervenir des professionnels dans les formations, on le fait, notamment grâce à la proximité. Alors, je crois que l'autre la, conférence va débuter, donc... Euh, eh bien, voilà, c'était la, la, la dernière diapositive. Mais euh, merci, merci beaucoup. Pour, euh, enfin, évidemment, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous joindre. Vous voyez les, les coordonnées où euh, vous les trouvez facilement. Donc, n'hésitez pas. Euh, ce sera avec avec plaisir. Et puis, bah, bonne soirée. Et, euh, nous l'espérons. Euh, à bientôt. Euh, et puis, ben, bonne poursuite d'années de terminale pour ceux qui sont concernés et ou euh, d'autres années euh, pour les, les plus jeunes. J'ajoute euh, que les coordonnées de Manon Crozet, qui a témoigné euh, ce soir, sont disponibles sur Parcoursup aussi euh, pour le Bachelor of Civil Law. Donc, euh, si vous souhaitez euh, échanger davantage avec elle euh, par écrit, euh, n'hésitez pas, vous trouverez là ses coordonnées sur Parcoursup. Merci, Merci à tous et bonne soirée et à l'année prochaine. Et bonne soirée euh, Anne, euh, donc bonne soirée Louis, et bonne so soirée Manon, merci.